Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à JP le matin. Nous sommes présentement très tôt le matin à Empire 47. Et aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la journée de la réouverture de la descente du coude. La descente du coude c'était le fameux sentier que Empire 47 a ouvert cette année. Euh, au meilleur de mes connaissances, cette trail-là a été ouverte une fin de semaine, peut-être trois jours et il euh, y a beaucoup de gens qui sont passés, la trail a, a subi un petit peu de dégâts et par la suite est mouillée pendant à peu près 10 jours donc euh, long story short, la piste a été ouverte très très très peu longtemps et on doit être euh, trois semaines plus tard et il réouvre la descente du coude ce matin alors en tant que bon reporter que je suis je me devais d'aller l'essayer finalement je suis en retard, je sais, je m'excuse alors, sans plus tarder, on fait la montée de lait, la montée de la soif, et on s'en va faire la fucking descente du coude. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up, je vous invite à vous abonner, et on s'en va essayer ça. C'est là que ça se passe. Alors, la descente du coude. Ça ici pour commencer. Hop Belle grosse drop ici ok c'est du gros stock <rire> ça pas trop lui yo OK oh, C'est cool ça c'est très gros quand même ah oh, wow Je ne pas, Oh wow, that's cool. Huh. Huh. Wow. Huh. Wow. Huh. <laughs> Wow Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Ooh, that was cool. <laughs> that was fucking cool. Premier run de la descente du coude. That was something. That was something. <rire> merci d'avoir écouté Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui Je vous invite à me dire si je dois tourner à gauche ou à droite Et peut-être même donner un petit like et vous abonner Un gros merci d'avoir écouté guys Sur cette bonne journée